Chapitre 75. 1. Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu'aux quatre jours intercalaires ajoutés pour compléter l'année. 2. Ils ont besoin de ces quatre jours, qui ne font point partie de l'année. 3. Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces jours, car il faut se rapporter à ces luminaires pour s'en rendre compte, puisque l'un est intercalé à la première porte, le second à la troisième, un autre à la quatrième, et le dernier à la sixième. 4. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions, qui forment autant de jours. Voilà les signes, 5, les saisons, 6, les années, 7, et les jours tels qu'Uriel me les fit connaître. Uriel est l'ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes les étoiles. 8. Qui brille dans le ciel et éclaire la terre. Ce sont, 9. Les dispensateurs des jours et des nuits, savoir, le soleil, la lune, les astres de toute la milice céleste qui, avec tous les autres chars, parcourent le ciel en tous sens. 10. Ainsi Uriel me fit voir douze portes qui s'ouvrent pour le char du soleil, d'où jaillissent des infinités de rayons. 11. C'est par eux que l'été se forme en la terre quand ces portes s'ouvrent aux époques fixées, d'elles aussi s'échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s'ouvrent aux époques fixées par la volonté divine. 12. Je vis douze portes dans le ciel aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil et la lune et les étoiles et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant. 13. Bien d'autres fenêtres s'ouvrent encore à droite et à gauche. 14. L'une de ces fenêtres augmente la chaleur de l'été, aussi bien que les portes d'où sortent et où rentrent sans cesse les étoiles dans un cercle sans fin. 15. Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournait sur le monde sans jamais décliner. Une d'entre elles est plus brillante que les autres, celle-ci fait le tour du monde entier.